Bonjour à tous, c'est Franck de Créolinium, bienvenue dans mon atelier Aujourd'hui, au programme, la suite logique de ce qui s'est passé la semaine dernière dans la vidéo, c'est-à-dire la réalisation des ciseaux d'ombre. Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question, mais pourquoi tu ne fabriques pas un ciseau pour les queues d'aronde Eh bien, c'est simple, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais réaliser un fishtail, queue de poisson. Le nom est un peu spécial, je vous l'accorde. Donc, c'est parti dans cette vidéo, vous allez voir comment je réalise ça. Ça va être ultra simple, c'est ultra rapide, il n'y a quasiment pas besoin de reprendre le ciseau. Le tranchant, on le garde, faut juste faire gaffe quand on va tailler les morceaux de ferraille sur le ciseau, à ne pas se couper. Donc, juste, je pense que tout le monde devrait être assez intelligent, si vous reproduisez ces gestes, de ne pas se blesser. Alors si vous n'y arrivez pas, euh, bah, je peux plus rien pour vous les gars. Donc, oui les filles. Donc à partir d'un ciseau de 15 mm Stanley que j'avais en stock que je n'utilisais quasiment pas, je vais réaliser ce fameux fishtail. Alors... Ceux qui ont l'habitude de réaliser des queues d'aronde, je pense que c'est un ciseau qui pourrait vous servir. Ça se trouve, il vous sert déjà, je pense qu'il vous sert déjà. Euh, je me suis toujours contenté de gratter mes contre-queues, mes queues d'aronde avec mes petits ciseaux à bois. Ce n'est pas très simple, ce n'est pas très efficace. Le plus simple, c'est de réaliser ce fameux ciseau. Alors, on le trouve facilement en France. Euh, bon, les grosses marques le commercialisent, ça coûte une blinde bien sûr. Alors là, à partir d'un vieux ciseau que j'avais dû payer une euh, trentaine de francs à l'époque, ça c'est un ciseau que j'ai eu quand euh, que je me suis acheté quand j'étais apprenti. Donc vous voyez, il remonte un petit peu, il est quasiment pas abîmé, la virole a un petit peu morflé, bon ça c'est un petit peu normal. Donc, comme je ne me sers quasiment plus de mes ciseaux traditionnels, autant en profiter pour en faire des outils qui sont adaptés à notre travail. Alors le travail en l'occurrence, la menuiserie, les bénisteries, les assemblages un petit peu compliqués, ça peut servir un petit peu pour tout. Alors, le fish c'est quand même bien pratique. Vous allez voir dans la vidéo que c'est ultra simple à faire. Alors, petite précision pour ceux qui voudraient réaliser ce ciseau, ce fameux fish tail, Vous pouvez prendre n'importe quel ciseau. Alors, du plus petit, enfin peut-être pas du plus petit, mais ne, ne descendez pas en dessous de 8 mm, je pense, jusqu'à 20 mm. Ça peut être sympa d'avoir au moins 3 ou 4 tailles de fish tail, Suivant les queues de que nous avons à réaliser. Voici mon fameux ciseau de 15 mm que je vais retailler. A tracer ce que vous allez devoir couper de façon à avoir un évasement assez prononcé. Alors prononcé, voilà, ça ne sert à rien d'aller jusqu'en haut. Le principal, c'est que vous puissiez aller dans les angles des contre-queues et des queues d'arrondes. Donc le plus dur, c'est d'avoir une symétrie. m'aider dans ma démarche je me suis fait un petit patron avec du scotch de masquage c'est vachement plus simple je sais pas ce que ça va donner à la découpe mais en tout, en, en tout état de cause ça va je pense que ça va m'aider euh, tracer sur la ferraille c'est bien mais j'arrivais pas à avoir une courbe parfa enfin, parfaite façon de parler donc voilà le résultat ce que ça va pouvoir donner une fois taillé Vous voir que la forme générale de mon fishtail est donné j'ai plus qu'à arrondir un petit peu tout ça et ça sera bon général de mon fichier est donné, je vais pouvoir le travailler tranquillement papier de verre pour enlever les vilaines traces de disqueuse et un petit coup de lime de par-ci par-là pour pouvoir avoir une forme assez symétrique bon là on voit pas très bien la caméra mais je peux vous dire qu'il coupe celui-là il coupe aussi voilà le fameux fishtail alors sur base d'un ciseau à bois de 15 mm Goldenberg, Stanley Goldenberg pardon. alors il n'est pas très prononcé au niveau du tranchant j'ai fait exprès je veux d'abord tester et ensuite s'il faut je modifierai petite explication du pourquoi du comment avoir réalisé un ciseau euh, avec une forme fishtail. Alors, vous euh, voyez là, c'est mon ciseau droit. Si je veux aller taper dans le fond de mon assemblage, je vais être gêné. Alors, euh, je peux très bien le reprendre par le dessus, c'est pas un problème, ça marchera. Mais, si je veux pas être embêté, regardez, mon ciseau, il a une forme de queue de poisson, d'où son nom, fishtail il va aller épouser parfaitement le fond de l'assemblage. Voilà, il est un petit peu large, hein, je vous l'accorde. Et je vais pouvoir venir gratter tranquillement pour enlever la matière qui est en trop. Et ainsi dégager toutes les petites, euh, les, toutes les petites écharpes de bois. Donc je vais pouvoir avoir des angles parfaitement propres et ne pas gêner l'assemblage. Alors bien sûr vous pouvez travailler dans tous les sens, c'est pas un problème hein. vous dire qu'il coupe. Hein. Donc je gratte tranquillou le fond de mon entaille, Je dégage tout. Et ça me permet d'avoir un truc super propre. Alors là je l'ai fait... Euh, l'assemblage je l'ai fait spécialement pour la vidéo. Enfin, l'assemblage il n'y a qu'une qu partie d'assemblage. Hein, vous m'en voudrez pas. Hein. Donc voilà, on est un peu plus près. Vous voyez bien que la forme de mon ciseau va bien jusque dans le fond de la taille. Ça dégage bien la matière et ça me permet d'avoir un assemblage tip-top. Vous avez vu qu'avec le ciseau réalisé euh, dans cette vidéo, on arrivait à rogner la matière dans les angles des assemblages à queue d'aronde. Alors ce n'est qu'un exemple, euh, vous pouvez utiliser ce ciseau-là dans plein d'autres situations. Il euh, euh, faut trouver la bonne situation, c'est tout. Donc ça m'a pris 10 minutes pour le réaliser, un petit quart d'heure pour le, le polir et l'affûter. Bon, j'étais pas obligé de le polir, je voulais que ça soit joli, donc je l'ai poli, c'est purement esthétique. Si vous avez des ciseaux de récup, n'hésitez pas à les utiliser autrement, ça permet de réaliser ces outils. Les anciens fabriquaient leurs outils eux-mêmes, ils passaient plusieurs jours à les réaliser, mais ça marchait. Et bon, voilà, on en a la preuve, ça marche, encore une fois. Alors... Euh... Je vais, euh, je vais vous parler d'un truc, là, vous avez vu la réalisation de ce fameux ciseau, le fishtail. Je vais vous parler d'un truc. Euh, en fait, j'ai lancé une campagne de réalisation de t-shirts sur euh, teazily.com. Alors, pourquoi je réalise cette campagne de fabrication de t-shirts Eh ben c'est simple, ça va me permettre de construire mon atelier plus rapidement. Alors, euh, ça va me soutenir dans la réalisation de mon atelier, dans l'amélioration de ma chaîne YouTube. Alors, ne criez pas au scandale, je trouve ça vachement plus cool... Euh, qu'un lien Tipeee où il faut verser bêtement de l'argent, enfin bêtement de l'argent, non c'est pas bêtement, vous soutenez une chaîne, machin, compagnie euh, je préfère ça à un Tipeee et où un vêtement des liens affiliés vous pouvez trouver sur les chaînes, moi personnellement j'en ai horreur euh, l'avantage là c'est vous partez avec un t-shirt, vous avez une contrepartie, une vraie contrepartie si vous voulez les voir c'est simple c'est ici il y a deux t-shirts et un mug, le mug c'est ultra sobre c'est mon logo créolinium sur un mug noir, alors éventuellement je peux en faire un blanc il y a juste à demander. Si ça vous intéresse, je vous en remercie d'avance. Si pour ceux qui vont franchir le cap, les liens seront dans la description de la vidéo. Merci à vous. Donc cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à poser des commentaires, des questions, des remarques positives ou négatives dans les commentaires de la vidéo. Je réponds à tout le monde. C'est gratuit et euh, si vous voulez me soutenir, regardez les petits t-shirts que j'ai mis, le mug et ainsi de suite. Euh, ça serait bien cool. Merci à vous. C'était Franck de Créolinium. A bientôt les amis. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne.